Bonjour à tous, nous sommes le 3 mars 2021. Euh, Aujourd'hui, on va regarder les marchés, ce qui se passe, surtout euh, les rendements des, des, des bons du trésor, parce que la clé est là en ce moment. Euh, on se trouve à avoir un, un rendement de, le bon, des bons du trésor 10 ans. On est rendu à 1,40, 1,41. Euh, le problème avec tous ces rendements-là, c'est que euh, ça donne beaucoup, beaucoup de, de, de troubles à la, à la Fed. Essayer de trouver euh, un équilibre là-dedans, soit faire baisser des rendements des bons du trésor en achetant euh, encore de, de, bah, des bons du trésor émis euh, par le gouvernement américain, euh, ce qui c'est de la dette dans le fond. Le gouvernement américain, ça lui donne plus d'argent euh, pour réinjecter encore dans le système, mais euh, ce que j'ai lu, c'est que personne ne veut plus ces fameux euh, cette fameuse dette américaine. Donc, euh, euh, la Fed euh, est là pour acheter tout ce que euh, le trésor américain a besoin ou veut créer avec euh, sa théorie, théorie euh, moderne. Euh, euh, monétaire, là, donc euh, euh, au niveau de Jeannette Yellen, la secrétaire du Trésor, donc il se trouve avoir aucun problème. Euh, pour résumer, le gouvernement américain a besoin de plus d'argent, il veut plus d'argent, donc euh, cet argent-là s'en va euh, dans... dans dans le système, euh, euh, soit par tout simplement pour euh, euh, faire en sorte que on puisse avoir des programmes pour euh, repartir la machine, c'est ce qu'on dit, mais on est pas mal au sommet en ce moment des indices. C'est Aussi, on veut maintenir les indices boursiers élevés, mais le problème c'est que lorsqu'on a les obligations qui se trouvent à... à à perdre beaucoup, beaucoup de, de, de force, comme on a vu ces derniers temps, parce que les rendements des bons du trésor, euh, c'est toujours contraire au prix de l'obligation. cause de l'obligation, si l'obligation baisse, les rendements du bon, des bons du trésor augmentent, et c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, euh, on se trouve à avoir des rendements de bons du trésor élevés, qui mettent, euh, euh, qui mettent de la menace sur euh, les marchés boursiers, sur les actions. Sur l'or aussi, on le voit très, très bien. Aujourd'hui, c'est encore une grande correction. Euh, donc Mais la Fed euh, veut contrôler ça parce que la Fed peut pas se permettre, euh, parce que ça, ça présage de l'inflation dans le futur, mais aussi ça présage de, de l'augmentation des taux d'intérêt. Et c'est ce qu'elle ne veut absolument pas faire. Euh, c'est ce qu'elle a dit, en tout cas, euh, d'ici 2023. Donc, on est dans cette situation-là. On est obligé de constater que l'or, euh, euh, dans un temps comme ça, est vraiment perdant. C'est pour ça que je vous dis il faut garder les positions, euh, attendre. Si vous n'êtes pas encore en, entré, je dirais d'attendre. Attendre, attendre qu'il y ait un revirement vraiment euh, euh, assez... Mais si vous êtes avec des positions, gardez-les comme moi. J'ai même réacheté euh, des actions... Euh, euh, euh, des stocks d'or euh, juniors, des minières juniors, bien choisis, bien entendu. J'ai réacheté encore du Sumo Silva, mais d'autres aussi. Donc, euh, non, euh, ça se trouve être un scénario qui euh, peut-être tout euh, le printemps va perdurer euh, comme ça, mais euh, euh, on n'a pas le choix. De toute façon, euh, il faut attendre, il faut être patient et regarder sur le long terme. Euh, donc, au niveau euh, des marchés boursiers, c'est ça, on est comme on dit depuis des semaines, euh, ça semble euh, vraiment s'en aller vers un euh, top, donc on pourrait avoir une bonne correction, on va aller voir ça sur quelques graphiques. J'ai beaucoup beaucoup de graphiques à vous montrer, donc euh, on ne tendra pas à, à débuter. Euh, le premier graphique, ben, ça se trouve être un peu les nouvelles du Canada, comme je vous dis, on s'en va dans une société euh, sans cash, euh, aux États-Unis, au Canada, euh, en Europe aussi probablement, euh, mais euh, déjà, regardez, c'est une information là, qui est, que j'ai pris ce matin. Euh, c'est que les, les chèques sont en train de tomber. Paiement par chèque, c'est euh, c'est une vieille tradition, là. On fait un chèque et on donne ça. Et, le montant est débité, bien, ça s'en va au Canada. On, on va s'en aller vraiment euh, avec un nouveau système euh, de paiement en temps réel. C'est sur le point de voir le jour au Canada. Donc, beaucoup, beaucoup de changements dans le décor. Beaucoup de changements aussi euh, au niveau, euh, euh, comme je vous dis, de l'argent, l'argent numérique. Euh, euh, C'est sûr qu'on essaie de nous faire euh, gober le grand reset Mais plus que ça, les, les banques centrales, euh, les gouvernements sont allés euh, vers des immenses dettes et ils n'ont pas d'autre choix que de trouver des nouvelles solutions pour faire gober au peuple, au bon peuple, que ce sera mieux pour eux. Donc, euh, ça, c'en est des systèmes qu'on va changer. Euh, on est vraiment à... à... On est vraiment dans des grands, grands changements de paradigme au niveau des sociétés. Et la chose qu'il faut se dire, c'est pas nous qui menons, malheureusement, parce que dans le fond, le peuple paye pour tous ces errements de, des gouvernements depuis la Seconde Guerre, Seconde Guerre mondiale, excusez, où qu'on avait les accords de Bretton Woods et on a aussi fondé le FMI... Euh, la Banque mondiale donc euh, on avait euh, des espoirs on se disait bon ben on va mener le monde et ça va très bien aller euh, non avec euh, ben à partir de 71 lorsqu'on a eu fait l'impression monétaire en fou ben là on est tombé dans dans des euh, des voix qui euh, n'ont pas d'autre issue que ce qu'on vit en ce moment. Donc, euh, tout simplement pour vous dire ça, c'est une petite information comme ça que euh, les paiements euh, via les chèques, euh, ça se termine très, très bientôt. Donc, on va voir apparaître, euh, ce sera au niveau système ici, dans l'article. Je vais la placer sur mon site. Là. Je vais en placer euh, un paquet d'articles dans pas grand temps. Euh, Je n'ai pas eu le temps hier. Euh, donc, euh, ça, c'est une autre nouvelle. Texas euh, lève l'obligation du port du masque et va réouvrir l'économie à 100 Donc, euh, le Texas n'attend plus, n'attend pas les directives de de Washington, euh, prend la décision euh, d'ouvrir complètement euh, son économie. Euh, probablement qu'il va y avoir des mesures quand même, euh, euh, mais euh, non, euh, eux prennent euh, cette décision-là. et Il faut pas oublier aussi que la Floride, euh, elle aussi, a le même pattern. Euh, ouvre son, son économie et euh, on continue. Les cas de coronavirus, c'est pas plus important qu'ailleurs. Et, et si on constate, ben, j'irai pas le voir parce que, allez voir sur les cas de coronavirus un peu partout sur la planète. C'est vraiment, vraiment la baisse. Là, les gouvernements se tapent dans les mains en disant Ah, oh, c'est grâce à nous. Non, non, dans le fond, on arrive au printemps, c'est un peu normal. Et euh, si vous allez voir euh, au niveau des statistiques euh, euh, de, euh, IRNS ici au Québec, c'est la même même chose. Écoutez, c'est en baisse partout, partout sur la planète. Et euh, là, les mesures ont, ont fonctionné, donc on sait qu'on peut euh, vraiment euh, profiter des. Euh, si un autre, euh, si ça continue au, cet automne, peut-être qu'on peut faire des confinements. On a réussi euh, à mater le, les peuples euh, facilement. Mais ici, au Texas, euh, non, on n'accepte plus ça. Et c'est le gouverneur du Texas qui a dit non, c'est fini. Euh, nous, on va, euh, on arrête de d'imposer de, des mesures donc euh, c'est celui qui va avoir des mesures encore de se protéger probablement avec le masque distanciation euh, il faut pas oublier que les restaurants ici avaient euh, pris des super de belles mesures pour justement faire en sorte que personne puisse se contaminer euh, on leur on leur a imposé euh, beaucoup de mesures pas simplement les restaurants mais toutes sortes de commerces et ensuite on dit non euh, vous pouvez pas ouvrir c'est disons assez frustrant donc euh, c'est ça le Texas euh, lui va euh, va rouvrir à 100 Donc, ça, c'est pour vous montrer justement les rendements du bon, des bons du trésor. C'est le, le, le TNX qu'on appelle. Là, là. C'est un euh, indice TNX qui se trouve être le rendement des bons du trésor. Là. Et on voit ici le rebond très, très important qu'on a eu depuis 2000. 21, nous, euh, on est à 1,40. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on voit ben, le dollar américain prendre la force, euh, mais il n'y a pas euh, le dollar américain à long terme, euh, euh, c'est sûr, avec l'impression monétaire qui continue. Euh, euh, c'est n'est pas, pas du, du tout, du tout que le dollar américain va reprendre de la force et euh, devenir euh, puissant comme il était ben, puissant. En tout cas, euh, non, non, le dollar américain à long terme est en chute. Le Standard Poor's, lui, euh, ah, ben, à cause de, de justement se rendre les rendements des bons du Trésor qui montent. Donc, les bons du Trésor euh, sont en chute. Je n'ai pas le graphique. En tout cas, on peut euh, peut-être dans mes graphiques parce que j'en ai beaucoup. Euh, donc, ici, ça menace le, le, le top ici là, du. Euh, du Standard and Poor, où on pourrait... Euh, parce que la Fed, euh, ben c'est ça. On ne sait pas ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va laisser cracher le marché ou euh, va intervenir pour faire en sorte que les bons du trésor baissent en achetant euh, justement des bons du trésor, de sorte que euh, les rendements euh, vont euh, s'atténuer. On va voir, d'après moi, c'est ce qu'elle va faire parce qu'elle ne veut pas que le marché euh, euh, crache. Par contre, comme je vous dis, c'est ce qu'on s'attend tout le monde, à une correction, une bonne correction peut-être, je n'ai aucune idée comment ça va se solder, mais on s'attend à une correction et c'est ce qu'on va voir sur les prochains graphiques, euh, ben justement, bon, c'est un graphique que je vous ai montré souvent. On est pas mal au top ici, on est dépassé avec euh, des larges bandes ici, on voit que sur le long, long, long terme, là, euh, on voit que ça c'est de, bon, 2004, 2005, je... enfin, euh, on est vraiment, vraiment euh, dans des tops de marché, et on le voit ici par tous ces oscillateurs là euh... <rire> excusez, le Mac... Euh... Donc, euh, ça, ça, se trouve avec le RSI, mais sur une longue période, euh, on semble vraiment, vraiment dans des tops de marché et euh, c'est pour ça qu'on pourrait avoir une très bonne correction qui pourrait euh, même apporter, le, bon, je sais pas, on avait ici le, la grande figure qu'on a parlé souvent. Euh, le mégaphone, mais je sais pas, j'ai aucune idée. Euh, c'est pas moi qui dirige les marchés, <rire> moi je ne fais qu'observer, et vous transmettre ce que je vois. Mais quand même, euh, les prochains graphiques vont montrer justement euh, qu'on est euh, vraiment, bon, ici on dit left shoulder head shoulder, une tête et épaule renversée. C'est l'interprétation, mais euh, c'est pas sûr que ça va se former comme ça, mais ça ressemble quand même à ça qu'on se trouve à être. Euh, oui, on peut avoir un rebond ici, mais euh, ça, ça se trouve être sur le, le TF du Standard Poor'. Euh, C'est la même chose au niveau des marchés émergents. Euh, l'épaule gauche, euh, la tête, l'épaule droite. Euh, euh, C'est ça, les deux épaules, là, tête et euh, épaules renversées. On a ici le PMO qui s'en va en, en diminuant. Donc, euh, si on casse cette ligne-là, ben là, on pourrait. Euh, à les corriger sur sur les marchés émergents, c'est les marchés un peu partout sur la planète. Euh, ça, ça se trouve être ben encore le même graphique euh, à peu près de, de ce que je vous ai montré, mais je pense que c'est sur le vraiment plus long terme. Là. Donc, on est dans cette situation-là, on est encore à des sommets, donc... Euh, il euh, y a rien qui a changé dans les scénarios. Ça, ça se trouve être sur l'ETF le, le euh, du Nasdaq. Euh, là aussi, on a euh, une situation qui est précaire qui pourrait nous, euh, nous apporter le Nasdaq. Euh, même si on a une, une seconde épaule qui se forme, hein, on pourrait aller plus bas. Et il euh, faut pas oublier que la réserve... Euh, euh, la, la, la, ben la Fed, la Fed et le secrétaire du Trésor américain euh, continuent à injecter massivement de l'argent dans le système. Euh, c'est, euh, je ne sais pas par mois, c'est en tout là, parce qu'il y a 120 milliards, mais milliards, mais il y a d'autres. Donc ça fait peut-être 200 milliards. Ça c'est à part du plan de Biden qui s'en vient, là, euh, le 1900 milliards. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'argent, mais par contre, euh, euh, c est, c est cet argent-là qui est injecté dans le système ne fait que euh, gonfler euh, ben, les comptes en banque de plusieurs, parce que dans le, la masse monétaire M1, c'est ce qu'on voit, la masse monétaire M1 qui se trouve être les comptes en banque privés avec euh, le, certains actifs, euh, monte donc euh, beaucoup d'argent qui est paralysé. La masse monétaire ne vire plus. Euh, donc, euh, peut-être justement cette pause euh, euh, sur euh, cette montée, grande montée qu'on a eue, pourrait faire en sorte que les marchés vont se... les... Euh, vont se comment je pourrais dire, les contractions vont se, se, se détendre et euh, ensuite de tout ça, euh, je pense que la Fed va continuer à injecter. Mais on est dû pour une bonne correction et c'est ce qu'on constate sur ces graphiques-là. Je vais me dépêcher pour terminer. Bon, ça, ça se trouve être justement, euh, c'est pas nouveau, euh, ça se trouve être la dette euh, via le produit intérieur brut. Comme on avait vu dans le passé sur certains, euh, vi certaines vidéos, je vous avais montré que le produit intérieur brut aux États-Unis, c'est un peu partout sur la planète, euh, a, a, subi, a subi une grande, grande correction. Même ici au Canada, là, on se trouve, euh, je pense j'ai je pas mis la nouvelle, je vais la placer sur mon site, on a eu une grande euh, euh, baisse et je pense qu'on est à euh, moins 5%, je sais pas, là, je, il faudrait que je regarde la nouvelle. Je, je vais la mettre sur mon site aujourd'hui, Bourse Technique. Euh, mais on n'a pas rattrapé au niveau des produits du produit intérieur brut aux États-Unis non plus euh, la, la, la, la, la... ce qu'on était. Mais par contre, on voit que la masse monétaire, euh, les dettes, bon, c'est les dettes. Dans le fond, on injecte de la masse monétaire, on crée de la dette. Euh, c'est exponentiel et ça continue et ça va continuer parce que dans le fond, euh, que ce soit le secrétaire du trésor la fed qui sont euh, qui travaillent main dans la main maintenant le gouvernement n'a plus besoin de demander à la fed prend ses propres des décisions créer l'argent comme il veut mais tout cet argent qui est dans le système euh, fait en sorte que les actifs gonflent et euh, que pas nécessairement tout le monde en profite. Et euh, donc, c'est ça c'est le tableau qu'on a et euh, c'est sûr que la Fed va continuer à injecter pendant des années, c'est le QE euh, infini, Fed, avec le secrétaire du Trésor, et euh, on va acheter des obligations parce que, dans le fond, on émet des obligations pour créer de la dette, pour euh, donner de l'argent euh, bah, au gouvernement qui distribue ça un peu partout, mais dans le fond, euh, la base de, de ces les endettements-là, c'est qu'ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Donc, c'est encore plus pernicieux. Ils sont dans une grande chaîne des gouvernements mondiaux, ils sont dans une grande chaîne de Ponzi qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix de continuer. Jusqu'à où? Bien, moi, je pense que c'est ça justement qu'on veut nous implanter, le nouveau système monétaire, parce que dans le fond, on est allé au bout de ce système-là. Euh, le grand reset et tout, le tralala, c'est ça qu'on veut. Mais il euh, faut pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écarts de richesse. Et euh, c'est ça que je voulais vous montrer le prochain graphique. Euh, c'est un graphique qui n'est pas, même pas euh, de jusqu'à 2021, c'est 2014, de 62 2014. On voit que les écarts de richesse, les tops, 1 et c'est encore plus haut euh, aujourd'hui, dans l'heure qu'on se parle. Et euh, les, les euh, 90 plus bas, là. On a un grande grand écart de richesse, surtout aux États-Unis. Et euh, cet écart de richesse-là s'est amplifié pendant la crise du coronavirus. C'est vraiment triste. Et avec euh, la Fed qui vont continuer à, continuer à à nourrir artificiellement les marchés mais on va encore avoir encore une plus grande écart qui va se perpétuer malheureusement et le système lui-même on met plus d'argent dans le même système c'est pour ça que l'inflation on on a déjà commencé à la constater sur les prix de des matières de base comme le cuivre le zinc le nickel euh, l'argent moins parce que l'argent et l'or sont battus parce que dans le fond ça représente des aveux de leur fameux système. Euh, mais l'argent et l'or vont, ben l'argent elle corrige comme l'or aussi, mais un jour vont se revirer euh, parce que ce système là est pernicieux et euh, ce système là va faire en sorte que justement on va les prix des denrées, de toutes les denrées, de toutes les matières premières vont continuer à monter. Euh, déjà, on le voit, hein, comme je vous ai dit, je vous ai parlé du cuivre, du zinc, de l'or. Euh, pas de l'or, mais du euh, nickel. Euh, et euh, au niveau du bois d'œuvre, ça c'est très, très important, le bois d'œuvre a doublé, doublé littéralement. Euh, donc, euh, c'est ça, on est dans ces euh, paradigmes-là. Euh, ça va être à suivre si, euh, euh, lorsque le le fameux point d'équilibre va basculer parce que lorsqu'on crée euh, un système comme ça, très, très inique, une grande chaîne de ponzi, et les inégalités sont de plus en plus fortes, on crée des déséquilibres au niveau des... Euh, euh, des, des individus. Et euh, ce que ça crée comme euh, conséquence, lorsqu'on a beaucoup de déséquilibre dans la société, eh bien, ça crée, ça crée des points de rupture où on a beaucoup de, de révolte, euh, que les pauvres qui deviennent plus pauvres, quand je parle de pauvres, euh, c'est pas nécessairement les pauvres, mais la classe moyenne qui devient plus pauvre. Les pauvres, euh, eux, euh, se trouvent à, à être... Pénalisé à cause de l'inflation parce que les pauvres payent plus, euh, plus cher leurs denrées. La classe moyenne aussi est pénalisée et euh, les riches, eux, continuent à s'enrichir parce qu'ils sont, euh, leurs, leurs actifs sont nourris par les banques centrales. Euh, donc, il y a des points d'équilibre et, euh, je pense que tout le, le, le grand enjeu, là, le, le grand reset, tout ça, on veut donner des miettes au, au peuple pour qu'ils euh, qu puissent se satisfaire de ce qu'ils vont avoir et, et laisser continuer les choses euh, comme ils sont partis. Et euh, c'est pas de dire que c'est un, comment je, je avec quelqu'un, il me disait, oh, c'est immoral, c'est communiste, je le sais, je sais tout ça, mais euh, je me dis, tant qu'à donner de l'argent à des ben, acheter, vous savez dire, les euh, nourrir, euh, acheter des bons du trésor, euh, gonfler le, le bilan des, ba des banques centrales avec des actifs pourris, euh, tant qu'à donner de l'argent aux grandes entreprises, à, aux entreprises même zombies. Euh, moi, ce que je me dis, je ne suis pas rentré dans le système communiste, mais tant qu'à donner de l'argent... Donner au moins le salaire de base universel à tous les individus. Je sais qu'il y a un débat là-dessus. Il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Mon point est vraiment pas là. C'est que tant qu'à être fou, ben soyons-le pour au moins que les individus puissent en profiter, qu'on puisse donner un salaire de base parce que dans le fond, on c'est est dément le système. Mais au moins, donnez-en aux individus. On dit que l'inflation va monter et l'inflation monte déjà. Au moins, les individus pourront consommer, des personnes de plus petite classe ou de classe même moyenne pourront continuer à consommer avec ces montants-là, consommer des denrées qui vont faire en sorte qu'ils vont profiter un peu de cette manne-là qui est distribuée en fou aux banques, aux entreprises zombies, à toutes sortes de... de, de, de pour moi c'est des choses qui sont inutiles donc euh, c'est pour ça que je pense que, euh, où, où est-ce qu'on est rendu je pense que, je sais je vous allez me dire, je suis un communiste pas du tout, du tout, je me dis tant qu'à être fou, soyons-le jusqu'au bout et au moins prof, faites-en faites faites -en profiter à la population on peut un peu de ces miettes-là euh, et donc euh, euh moi, c'est ce que je crois, parce que euh, c'est ça, c'est un système d'aimants qu'on a construit, que les banques centrales ont construit, et seulement les riches en profitent. Et, et de toute manière, je pense, comme je, on va finir avec ça, là, euh, de toute manière, avec euh, ce, cette chaîne de Ponzi là, qui est là, euh, elle va casser à un certain moment donné, c'est officiel. Donc, de quelle manière que ça va casser, bien, on, on voit que ça se prépare. C'est, euh, ben, ça a l'air de base une ça s'en vient pareil. Ça, c'est, que je le dise, que je le dise pas, ça n'a aucune importance, ça s'en vient. Euh, on va enlever ah. les, les, les, les monnaies euh, euh, papier, ça, c'est quelque chose qui s'en vient aussi. Déjà, je viens de vous parler des chèques et on ne pourra plus euh, plus faire de chèques, en tout cas ici au Canada. Euh, donc, ça s'en va, les monnaies papier s'en vont. On va être, on va avoir des monnaies euh, basées sur des, euh, euh, des crypto-devises, mais pas les, crypto-devises privées, ça va être vraiment des crypto-devises gouvernementales qui vont être probablement distribuées à, à tout le monde, mais ça sera peut-être ça la base, du salaire de base universel. Euh, de toute façon, euh, on va voir ce qui arrive, mais on voit euh, ce qui se trame en ce moment. Et euh, c'est sûr que la Fed, je pense qu'elle ne laissera pas monter les, les taux euh, sur les rendements des mots du trésor indéfiniment. Elle va faire en sorte de racheter... Euh, euh, des bons du trésor pour maintenir ça. C'est pour ça que je dis que le, dans, si elle rachète des bons du trésor en masse, euh, ça peut être... Euh, en tout cas, on peut avoir un temps de turbulence sur les marchés boursiers, euh, mais ça va être à suivre. Donc, euh, c'était un peu mon analyse d'aujourd'hui. Euh, comme je vous dis, l'or est encore en grande consolidation. Euh, ça, ça corrige euh, fort. Euh, on a peut-être... Euh, euh, 1 700, 1 690 qui aurait un support là euh, ça va être à suivre mais de toute façon euh, il faut continuer à bah, suivre le marché et euh, euh, du moment que la Fed va vouloir euh, faire ce renversement de, de, de de taux d'intérêt, parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas absolument pas monter les taux d'intérêt d'ici 2023. Donc, lorsqu'elle va faire l'ajustement, on va voir euh, euh, probablement <coughs> le rendement des bons du Trésor descendre, euh, les bons du Trésor monter, et euh, peut-être de la turbulence pendant ce temps-là au niveau des actions, euh, mais euh, la FED va intervenir, c'est sûr. Donc, on se revoit très bientôt. Merci.